Et eh bien bonjour à tous, c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de me présenter plutôt en voix off pour ce vlog des Geek Days de Lille parce que je vais vous partager plein de coups de cœur et des petits artisans qui ont mis ma main sur la carte bleue. Ces Geek Days ont été importants pour moi car Ordi Retro m'a proposé de partager un morceau du stand de Marcus avec le Bubble Café ce qui m'a permis de pouvoir jouer avec vous en attendant votre dédicace avec le taulier du Retro Gaming sur Game One. Mis à part les stands de peluche, de t shirts ou encore les cosplays, on va commencer ce vlog par Mademoiselle Kochka qui réalise des figurines en Fimo boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets ou encore bagues à l'effigie de fées Disney ou Pokémon sont en rendez-vous. Juste à côté d'autres créations ont fait main, et là je dis que le travail est remarquable de la part de Monsieur Pixel, des petits ainsi que des grands cadres à l'effigie des Kirby, Mario, Sonic, Rayman ou encore des Kingdom Hearts étaient là. À voir de loin comme de près j'ai trouvé ça hyper réaliste, mais là je dis bravo l'artiste. Parlons maintenant cinéma, puisque ça fait quand même partie de la tendance geek. J'avais déjà eu l'occasion de les voir au Worlds of Geek de Moucron mais là l'approcher est rentré dans la... DeLorean de retour vers le futur grâce aux membres de DeLorean Experience, c'est juste un événement magique. Il faut savoir que c'est une vraie DeLorean mais que tout l'intérieur a été construit pour que cette voiture soit... Bah ben en fait que vous preniez pour Marty McFly ou le Doc en réalité. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai cédé à la tentation grâce à la fiancée du samouraï qui font des créations artisanales sur le thème asiatique. Des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers ou encore des marque-pages ou bijoux de tête étaient proposés sur ce stand. Donc si vous souhaitez faire un cadeau pour faire plaisir à un proche ou à votre petite amie, bah, je vous recommande la fiancée du samouraï parce que d'une, leurs créations sont originales et de deux, les prix sont vraiment intéressants. Et voici mon stand, ou plutôt mon featuring avec Marcus. J'ai eu une chance incroyable d'être à quelques mètres d'un monument du jeu vidéo grâce à l'association Blilloise Ordi Retro. J'ai pu vous affronter sur des jeux comme Tekken 3 ou Street Fighter avec de vrais sticks puisqu'il s'agissait de ma collection personnelle ou avec les bandes du Bobble Café sur du Metal Slug ou du Super Set Kicks. Ça m'a fait super plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous et vous dédicacer ces flyers m'ont redonné de la foi et que quoi qu'il arrive, il faut jamais abandonner et toujours croire en ses rêves. Et dans ce stand, j'ai fait un heureux. L'ami 16-bit custom, qui était venu offrir à Marcus le jeu annulé mais néanmoins édité sur la SNES Mini Star Fox 2. Vous le retrouverez sur Twitter, puisqu'il customise des boîtes de jeux Super Nintendo, Mega Drive, ou récemment il s'est mis sur de la Neo Geo. Et en tout cas, sur le Star Fox 2, la boîte, la notice, ainsi que le stickers de la cartouche ont été faits par lui-même. Malheureusement, la cartouche n'y était pas, puisque le cart mode était assez particulier à faire. Peut-être à leur prochaine rencontre, qui sait et c'est ici qu'on se quitte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui était assez spéciale, il faut le dire. N'hésitez pas à aller voir toutes celles et ceux que j'ai mentionnés qui seront dans le lien de la description. Quant à moi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux avec cette coupe du monde de foot qui va nous faire vibrer pendant un mois, je l'espère. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Salut